Salut monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur... J'ai déjà oublié le nom de ce jeu Héros et généraux euh... On joue en aviateur parce que en ce moment ça me plaît Enfin, je joue en aviateur Pour, plutôt... pour être plus précis Et là, je crois qu'il y a rien de faire Ah, je sais pas trop si j'ai bien lancé ma bombe Non, j'ai plutôt mal lancé ma bombe Ah, il y avait une voiture juste après Ah, c'est bête ça c'est bête, c'est bête. Sur cette carte, il y a moyen de faire des carnages en avion, d'après moi. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Sauf si je me snipe. Ok, moi je vais m'arrêter là. Il ouais, y a au moins deux méchants avions, dont un bombardier. Et ils ont sorti plus d'avions que nous Ouais, C'est le bombardier qui a deux bombes Et qui est vachement redoutable, à mon avis euh, On va jouer un peu en troupe au sol En attendant je retournerai avec mon avion quand, euh, quand ça me tentera Enfin quand je serai mort plus exactement Visiblement ils capturent pas bien Les points de la ligne B Ils sont probablement très nombreux sur la ligne C alors ils sont juste lents. Bon vous me direz on a été plus lents que pour contrôler le point 3 qui est censé être à peu près au milieu mais... Erva c'est pas un aviateur non. Aïe aïe. Ah, J'ai pas de quoi me réparer moi. Enfin, J'ai de quoi réparer mon avion mais pas moi. Parce que je suis pas censé être trop blessé avec ce bonhomme. Mais ça peut m'arriver. par une recrue. Bon. Ça va être l'occasion de reprendre mon avion. Apparemment il y a des sacrés combats aériens. sur cette map en guerre, il y a des avions qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Euh, quand ils ont pas d'avions adverse euh, costaud en face, surtout. D'après moi en tout cas. Ah c'est pour moi ça Vous êtes sérieux les gars Voilà On a un qui a eu euh, euh, tué un allié J'aurais préféré avoir le kill mais Au moins j'ai détruit l'avion C'est vraiment des petits bolides hein, Les avions adverses Je sais pas comment je suis censé rivaliser avec ça moi J'arrive pas à le toucher en plus. Bon, vous me direz, moi je vais très vite aussi. J'ai l'impression qu'on a les mêmes nez rouges. Ah, lui il plonge. Je crois que c'est sur moi que ça tire derrière. Ah, c'est carrément sur moi. Oh là là là. C'est une petite bombe sur le blindé. Oh, je l'ai raté bon, J'essaie j'essaye d'aller à toute vitesse pour l'embêter Pour lui complexifier la tâche disons Je l'ai pas eu Je l'ai ni touché ni serait bienvenu les gars je vais essayer de me poser je suis mort tant pis mmh, mmh, mmh. j'ai quand même l'impression de pas avoir un avion au même niveau que les autres je sais pas si c'est juste euh, des balles très puissantes que j'ai pas ou Plutôt vénère sur le tir. Ce qui m'embête le plus, c'est les avions qui tournent plus vite que moi. Parce que ceux-là, il, il en a beau tourner en rond, il me tire quand même dessus... j'ai réussi à toucher le bonhomme dans son avion bonjour toi oh, 30 mètres trop loin l'histoire de vitesse aussi mais je suis bien déçu je vais pas l'avoir comme ça je sais plus où il est dans ce truc là ok on va tenter de lui tirer dessus ah non Acharné par un avion adverse. Ah ah ah ah ah! Oh là là, la bêtise! J'aimerais bien débloquer le bombardier. Généralement, dans les batailles, il y a toujours 48 de l'un et 48 de l'autre. Alors que les bombardiers, il y a peu de monde qui les utilise. C'est comme si c'était des avions gratuits en bonus Hop là j'ai pas pris de dégâts Ça tombe bien pour moi Hop il a perdu son avion lui Il tellement vite Je sais plus où il est le, le blindé Et de toute façon j'aurais pas le temps De lui lâcher une bombe ah, C'est quand même un monde vachement Vachement dur je trouve Les aviateurs Ouh, le, le, le... Quand tu t'es poursuivre ça pardonne pas d'aller mon, d aider mon pote Oula Il y en a qui se sont ratés il y a un véhicule là euh, Là c'était un mauvais plan Bon j'ai frôlé une recrue Il y a un blindé là Ok Alors Là j'aurais aimé le contacter J'aurais eu le kill Et puis c'était bon On va y aller comme ça, nous. On redresse. si j'arrive à atterrir <rire> il m'a tiré dans la tête je m'y attendais pas bon je savais que j'allais à peu près mourir je me disais que c'est vrai je pouvais cracher mon avion sur lui et je lui ferais des dégâts et, et on en serait mieux mais bon C'est un avion allié ça Un bombardier allié Qui okay, visiblement il est mort. Ok. Ça me tire dessus, ça suit notre pote. Désolé. Ouais, je me doutais que j'ai touché un allié, mais... Je voulais lâcher ma bombe et, et j'ai gagné quand même beaucoup d'XP. J'ai eu un contact là peut-être. Hop, t'as plus d'aile gauche. Qu'est-ce que t'en J'en dis que j'arrive plus à le toucher, lui. J'ai perdu mon aile gauche aussi, mais entre temps. Lâchez-moi. Hop, on lâcher une petite bombe là. Je sais pas si c'est utile. Non, je me suis raté. C'est fini. Euh, je saute euh, systématiquement en saut de parachutiste. Parce que comme ça ça donne pas le kill à l'adversaire. Tant pis pour lui. Et ça me fait perdre 1 d'XP de faire un accident. Et ça me rapporte 6 de sauter en parachute. Donc c'est rentable. Et en plus ça me fait progresser sur le ruban en question. Oh j'ai eu de la chance. Là j'ai fait un touche. Une touche. Et un kill de contact entre deux adversaires. Lui, il m'a capté. Oh là là Tire dessus de je sais pas où. Il a eu le temps de me détruire une aile en fait. C'est tellement relou ça. Allez ah, je suis déjà mort. J'ai eu le temps de rien faire là. Peut-être que je devrais mourir en parachute parce que se rappeler c'est long. <rire> c'est vrai que mourir dans un avion c'est quand même plus rapide. Plutôt que se rappeler. Bon après si, si j'atterris dans un endroit intéressant, euh, pourquoi pas hein Pas enfin, moi le chef de groupe, il met pas beaucoup d'ordre. Pas du tout, est-ce que je tâche Ah, un allié qui nous aide. Snipe L'élément élément de véhicule détruit, j'espère qu'il va mourir le... Il n'est pas mort pour l'instant J'ai une petite bombe ici, petite bobinette. Ah, je suis mort. Ok. Ah là là, là là là là là. J'ai pas eu finalement l'autre avion. Je sais pas si il a été achevé par quelqu'un d'autre, si jamais il a réussi à se réparer. Ça m'étonnerait qu'il ait réussi à se réparer. Peut-être qu'il fume encore sur le terrain. On va lâcher une petite bombe là En espérant que ça... Oh yes yeah, Ça a atterri au bon endroit Je crois qu'il a essayé de me larguer une bombe dessus là. Je l'ai pas tellement touché. J'aurais aimé faire mieux. Qui se crache là, oui, carrément. C'est un vrai balai aérien et on s'occupe pas tellement de l'infanterie. Je voudrais pas dire. Hop, toi t'es mort. Troisième avion tué Mon pote en a fait 16 Je <rire> sais pas trop comment c'est possible Mais il a mieux géré que moi clairement Allez Peut-être la bombe pour quelque chose Peut-être pour rien Ouais ouais faudrait que je débloque les meilleures balles Avec cet avion là aussi Enfin les, les balles qui font le plus de dégâts à l'aviation Les autres m'intéressant beaucoup moins Je sais pas où ils sont y a un ennemi là bas C'est une blague ou Je le vois pas J'ai pas fait tellement de dégâts pour la position qu'il avait Ah mon pote est mort Mon pote le super bon ah, Faut que je vole suffisamment haut pour éviter les arbres quand même Ah là la là la là la là la la la la 12 avions ça va bientôt être fini Pour cause de Plus de Plus d'avions J'étais en train d'accélérer il a bien fait de De décrocher Mal parti, là. On va lâcher notre bombe là En se disant qu'il y aura peut-être quelqu'un qui sera touché Il m'a déjà descendu là Allez Non ouais j'ai touché avec l'aile Il a une aile qui fume On va bien la voir Bon il nous reste plus que 11 avions Je pourrais que j'en ai perdu Beaucoup plus que Ah non il est mort 17 fois En fait j'en ai pas perdu beaucoup plus Que mon, que mon co-allié Hop j'ai eu une aile Mais pas le même Il a pas d'aile qui fume lui C'est lui celui que j'avais touché Est-ce qu'on arrive à se poser Peut-être peut-être pas sans qu'on nous lâche une bombe dessus évidemment. Stop, stop, stop, stop, stop. Ouais, nickel. En plus je suis presque caché. Oh j'ai eu un avion. Kratos. C'est raté, je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais. Oh j'ai réussi à réparer. Nickel. C'est parti. Hop, on décolle. <rire> J'aurais eu l'air malin si j'avais perdu au contact de l'aile Hop, là voilà, je suis une petite bombe a un là, ah mince, j'ai pas, de... pas pris le temps de... de viser et de tirer Ils sont où, je les vois plus, y'en a un là On a peut-être du soutien des anti-aériennes Hop, nickel, je suis content quand ça arrive ça Surtout que j'ai commencé à me faire beaucoup de tirer dessus On va prendre un peu de, de hauteur, de l'énergie potentielle en plus C'est vraiment terrible de se faire tirer dessus en avion sans, sans pouvoir contrer. Je vais jamais le rattraper en fait. J'ai plus qu'à tenter de me poser là. <rire> je pensais qu'à cette vitesse je pourrait atterrir en parachute sans souci. Visiblement non. Tant pis pour toi Jacobé. Enfin il m'a tué donc euh, il est peut-être content. Joli pour partir. Ah, ça me tire dessus, là. Ah, je pense que je vais bien, mis mal là. Ah, ah, ah, arrive ah, moi Ouais, ah, moi <rire> Au moins, j'ai eu... Beaucoup de... Beaucoup d'XP d'action par destruction d'avion, là Il a ah, fait 1600 d'XP, mon... mon... Coéquipier J'adore mon copain mais Je le connais pas trop Donc on va se contenter de l'appeler mon coéquipier Bon les avions adverses ils ont peut-être plus de mérite que moi en participant à la guerre De façon active On va lâcher une petite bombinette Oh, c'était à peu près là où je voulais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, oh, il y en a qui me tirent de deux côtés. Ah, t'as pas de bombe oh, c'est bête. Est-ce que je vais pouvoir réparer mon avion, moi Ah, tu sais pas tirer tes bombes. Mais non Qu'est-ce qui s'est passé là Je suis même pas mort pour de vrai. Il s'est passé que mon avion s'est effondré sur moi. Si j'ai bien compris. Après avoir été détruit, mais. Mais j'ai pas apparu dans la barre des. des gens qui étaient morts. Ah, trop tôt. Ça me tire dessus, mais de tous les côtés, c'est atroce. C'est quand même beaucoup plus facile d'être euh, trois aviateurs contre un que d'être un aviateur contre trois adversaires. Ah y'a un avion là Oh c'était bien mis ça Je suis pas tombé pile sur lui mais quand même de profondeur détruite, ça tombe bien Alors Moi je suis en train de faire exploser Voilà c'est fini Je crois que je vais rejoindre une défense Antiaérienne Oh j'ai eu un avion Mais est qui me tire dessus là Je sais pas, je vois personne Alors sont les gens là-bas par exemple élément de véhicule endommagé 3 d'xp yeah ils sont tous par là-bas je ne vois plus, j'aimerais que l'avion revienne Avec euh, mon avion allié Je veux dire avec sa traîne D'avion adverse Il est là Hop hop hop hop Tourne tourne tourne J'essaie de deviner mais je ne sais pas vraiment par où il va Il ah, y a une autre euh, A avec moi je sais pas quoi Il y en a là-bas Je l'ai manqué Je devrais peut-être aller, aller sur celle qui est sur l'église Ça tire de par là Oh, bien vu, il y en a eu un Oh, ça lui a tiré dessus On peut pas recharger, il faut vider le chargeur pour recharger. Je ne vois plus personne en avion. Alors voilà. Rater la bombe Dommage c'était bien visé Ils vont un peu vite S'ils piquent en plein vers moi c'est plus facile Ah mince ah, bah il a raté. Le de véhicule détruit. Encore raté. Oh là là, c'est des nuls! Ils ont même pas abîmé mon, mon truc. Hop, c'est pour moi ça, je crois. Elle gauche détruite. On va sortir, on va réparer. Oups. Elle est dans un état lamentable par contre. Ça m'étonne que je sois pas mort avec. Il y a tout un arsenal de défense, moi bon, il est tout trouvé mais... Bien vu Bien visé Pas complètement dessus apparemment Je, je sais pas si c'est one shot Ça par contre c'était manqué C'est très très long hein. Allez Allez reviens reviens Allez là t'es mort. Oh non. Ah si il est quand même mort. Mais pas par moi du coup parce que je suis à court de ressources. Bon ça aurait été une bonne partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Une demi-heure de... de bataille hein, en tant qu'aviateur.